Que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, c'est principal. Que tout se passe bien pour vous, euh, comme cette euh, vidéo. En tout cas, si vous m'entendez, comme cette vidéo euh, sera transmise euh, sur, euh, je tiens à remercier euh, tous les nouveaux abonnés qui sont venus euh, sur ma chaîne récemment et qui se, sont abon... ben, qui se sont abonnés tout simplement et je vous en remercie car euh, euh, bien sûr que ça me fait plaisir mais en dehors du fait que ça me fasse plaisir c'est surtout parce que euh, ben, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice en disant certaines choses et, et euh, je vous assure que bien souvent je pense pour une cinglée pour une complotiste pour une... Plotiste, pour une déranger voilà, mais bon c'est pas grave hein? chacun croit ce qu'il veut et tout le monde sera content donc euh, je voulais euh, je voulais vous demander, donc c'est le titre de, de la vidéo, de, de ce live en fait, qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai sérieux, je vous demande qu'est-ce que vous allez faire le 11 mai est-ce que vous allez euh, reprendre... Euh, gentiment le travail. Ah, sauf les restaurateurs. Ça, les restaurants, on pas le droit. Est-ce que vous allez emmener vos enfants à l'école le 11 mai? Il n'y aura plus de danger du tout à partir du 11 mai? Euh, Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Moi, en tout cas, je sais ce que je vais faire. Et puis, je sais aussi ce que je ne ferai pas. Euh, comment dire? Est-ce qu'à partir du 11 mai, il y aura moins de danger? Je ne sais pas, ça, ça fait peut-être peut-être comme pour les élections. Hein. Il fallait attendre le 15 mars. crois que c'était le 15 mars, les élections hein, euh, municipales. Hein. Ouais, avant le 15 mars, il n'y avait aucun danger. Je suis désolée, il y a un petit peu de vent, il ne fait pas très chaud. Mais bah. euh, avant le 15 mars, il n'y avait aucun danger. Hein. Euh, non, non, on emmenait les enfants à l'école, on pouvait se déplacer comme on voulait, il n'y avait aucun danger. Le lendemain des élections, terminé. Ah c'est horrible. Ah oui, c'était horrible. On a vécu des moments horribles. Euh, je, ne, je ne parle pas pour tous ceux qui ont été atteints et qui ont été gravement atteints et euh, qui ont laissé leur vie. Et je, je tiens ici à, à envoyer toutes mes condoléances aux gens qui ont perdu euh, de la famille pendant euh, cette... Euh, cette épidémie, cette pandémie, euh, on l'appelle comme on veut, c'est chacun, euh, chacun sa façon de voir. Néanmoins, euh, c'est bizarre comme le virus peut arriver aussi vite qu'il est parti pour, euh, pour le gouvernement. Hein. Le 26, à partir du 26, c'était très, très, très grave. Hein. Confinement total. Confinement. À partir du 26, hein. avant c'était, avant, avant non, hein. à partir. Et là, à partir du 11 mai, c'est pareil. Alors, euh, libre cours aux enfants, de... euh, euh, les enfants aller à l'école. On s'en débarrasse, à l'école, tant pis pour vous. Alors, euh, Bios, et, oh, il, il est évident que les enfants vont respecter hein, le... Euh, euh... Tout ce qui est euh, sécurité, euh, se laver les mains, euh, garder un mètre de distance entre leurs copains, euh, c'est évident. Ils vont le faire, hein, parce que, bah, bien sûr. Mais voyons les enfants, hein, qui aiment bien euh, se, se chiffonner, s'amuser, euh, et tout. Et ils, ils vont garder, ouais, ouais le, le maître, le maître, il va être préservé et il aucun souci. Il n'y a aucun souci, souci là-dessus. Euh, sans compter que dans la foulée, euh, un enfant peut être porteur sain ou pas. Hein, et qu'il peut très bien contaminer euh, l'enseignante. Hein, ou l'enseignante contaminer l'élève, hein, peu importe. Hein. Bref, on risque de encore encore un joli bordel. Hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas d'autres mots. Un hein, joli bordel. Euh, que vous dire C'est ça que vous voulez Hmm c'est tout et n'importe quoi, c'est ça que vous voulez pour vous, c'est ça que... Est... Alors, euh, euh, notre petit... Euh, comment dirais-je Notre petit monarque a lancé euh, la bombe. Allez, euh, il a lancé le tsunami le 11 décembre... Le 11 décembre. Qu'est-ce que j'ai avec le 11 décembre Le 11 mai, allez, on commence à déconfiner. Ah oh, là là là là là là là <rire> Et maintenant, bah, euh, on attend. Alors, euh, il n'est pas con, hein, parce qu'il a dit « on vous donnera des informations au fur et à mesure que le temps passe ». Donc, ça veut dire qu'il a lancé la bombe et maintenant il attend de voir comment euh, ben, le peuple va réagir. Et selon comment le peuple va réagir, il va prendre des mesures en conséquence. C'est bien, hein? Bah, euh, je vous rappelle quand même qu'à l'origine, c'est à lui de prendre les décisions. Et euh, bah, euh, c'est le président, hein? c'est lui qui doit prendre les décisions. Mais bon, au final, quand on voit les décisions qu'il a prises jusqu'à maintenant, il ne vaut mieux pas qu'il les prenne. Hein? Il vaut mieux, pas, hein? il faut mieux que ce soit le peuple qui prenne les décisions. C'est ça. Il faut réagir avec. En fait, euh, moi, personnellement, pour le... Alors, le 11 mai, pour moi, ça ne va rien changer du tout. Absolument rien du tout. Euh, je suis considérée comme quelqu'un à risque. Eh oui, fibro, cancer, euh, considérée comme quelqu'un à risque. Mon mari aussi, considéré comme quelqu'un à risque. Problème cardiaque, cancer, euh, quelqu'un à risque. Donc au final, le 11 mai, ça n'a rien changé du tout. Parce que du fait, comme on est considéré comme des gens à risque, bah du coup, euh, notre fils, il ne pourra pas aller à l'école. Hein. Ben non, il est considéré comme... Il est là. il va nous... Il, il, il, il peut être ça, ça, il nous a porté la maladie, finalement. Donc, pourquoi... Non Non, ben non, il ira. Et non. Et non. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi... <rire> pourquoi on aurait le droit d'aller euh, à l'école, hein, d'emmener nos enfants à l'école hein, et on n'aurait pas le droit d'aller au resto. Ça, il faudrait qu'on m'explique. On n'aurait hein pas le droit d'aller au resto. Non. Euh, même en terrasse, hein, c'est interdit. Il a dit, pas de resto. Non, vous êtes puni. Vous n'avez pas mérité le resto, donc vous restez à la maison. Ah ouais. Ben, bah, euh, Moi je pense qu'on tourne... <rire> Pardon, mais c'est... Euh, euh, c'est complètement... C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Vous vous Est-ce que vous, vous vous rendez compte de... Je ne je comprends pas les gens qui ne voient pas. Les gens qui ne voient pas ce qui se passe actuellement, ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est... Hallucinant. On vous montre, même, même eux, même eux, ils, ils, ils, ils vous montrent ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Ils, ils vous montrent ce qu'ils ont décidé. Hein. Ils vous le disent. C'est écrit partout sur Google, c'est écrit partout sur Internet ce qu'ils veulent faire de nous. Eh ben non, Et ça fonctionne pas. Non, vous n'avez toujours pas compris leur dessin. Vous avez toujours pas compris ce qu'ils ont derrière la tête. Mais il vous faut quoi Il vous faut quoi exactement moi, personnellement, hein, euh, la désobéissance citoyenne, il n'y a que ça, il y a que ça, il y, y a que ça. Mais bon, voilà. Alors, euh, ce virus, euh, il, il, il est formidable ce virus, ouais. Vous avez vu, il est tout petit, hein. il a, euh, on ne le voit pas. Mmh. Euh, quand, quand on est en guerre avec un autre pays on voit les canons, on voit les soldats qui s'amènent, on voit tout là aujourd'hui, on a affaire à un virus qui n'en fait qu'à sa tête et qui nous met tous en quarantaine c'est sérieux hein? et puis euh, selon les dirigeants qu'on a hein, qui, parce qu'il faut dire qu'il y en a quand même qui sont quand même un peu plus malins que les autres euh, eh ben nous on n'a pas de bol on est tombé sur quelqu'un, on est tombé sur un électron libre qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne voit que son profit et que ben, nous, et on est les esclaves de ce petit, euh, euh, ce petit monarque qui ne veut qu'une chose, c'est se remplir les poches. Hein, parce que je vous rappelle quand même que euh, ce petit monarque, hein, c'était quand même avant euh, qu'on le connaisse, hein, son, bien avant qu'il soit élu, alors il a fait quand même partie de la banque des Rothschilds. Hein, et il était secrétaire général, voire, voire même président euh, de la Banque des Rothschild. Hein. Et euh, comme par hasard, comme de par hasard, comme dirait quelqu'un que je connais, euh, il est devenu ministre des Finances. Non, vous ne voyez pas là un petit peu à ce qui se passe, non voilà. De ministre des Finances. Ben voyons, on va essayer. Eh ben, il est devenu président. Ah, il a été un petit peu poussé. Hein. Il a beaucoup a été aidé et un petit peu poussé. Ouais. Euh, le but euh, Les parents ont le dernier mot. Oui, les parents ont le dernier mot. Mais euh, quel sera-t-il le dernier mot des parents <rire> C'est ça qu'il faut voir. Quel sera le dernier mot des parents parce qu'autant il y a des parents qui vont, qui vont faire qui vont dire de mon enfant, hors de question qu'il aille à l'école et qu'il va continuer bah, gentiment à la maison à faire ses devoirs. Normal quoi, hein, tranquille. Hein. Moi je vous dis sérieux, et là je blague pas. Et là je blague pas. Je vous dis que mon fils a appris à lire en... Il a mieux appris à lire pendant les deux semaines de confinement qu'il y a eu que pendant tout le temps qu'il a été à l'école. Alors, il y a quand même quelque chose, moi, je ne sais pas. Il y, y, y, y a un cheveu dans le potage. Hein? Je ne sais pas. Euh, il hein? y a un cheveu dans le potage. C'est quoi le problème C'est quoi le problème hein? Parce qu'il lit mieux maintenant que quand il allait à l'école. Alors, dites-moi à quoi ça sert l'école Sérieux À quoi ça sert Et en plus, ils veulent commencer par les écoles. Ils ouais, veulent que les enfants rattrapent le retard. Moi, mon fils, il n'a pas eu de retard. Au contraire, il a pris de l'avance pendant qu'il est à la maison. Donc, euh, euh, à un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein? Il faut remettre les choses à leur place. Hein? Bon, ça, c'est une chose. Euh, la deuxième, c'est vrai que euh, je comprends pas. Nous, nous sommes dans un système où, voilà, euh, euh, c'est le président qui décide quand le virus est dangereux ou pas. C'est complètement énurissant, quand même. Hein? Le président décide quand il est dangereux ou pas. Hein? Avant, le, avant le 15, il n'était pas dangereux. Après le 15, il était dangereux il était mortel. Tout le monde à la maison. À partir du, du 11 mai, il sera plus dangereux. Les enfants à l'école. Non, mais sérieux. Ça ne vous dérange pas Ça ne fait pas tilt quelque part dans votre tête Ça vous interpelle pas C'est normal C'est euh, logique hein Tout le monde trouve ça très bien. Non, mais oui, c'est cool. Bah, à côté de ça, les restaurateurs, bah, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. On peut dire, de savoir pourquoi parce qu'il y aura moins de gens dans un restaurant que d'enfants dans une, dans une école. Hein, dans dans l'école, ils beaucoup plus de 30 hein, dans une école. Hein, dans un restaurant, non. Alors, pourquoi, pourquoi ouvrir les écoles et pas les restaurants Ça, c'est la question hein, Je ne sais pas. Si vous avez, une, si vous avez la réponse, n'hésitez hein, pas à me la donner, parce que alors moi, je ne comprends rien. Je, euh, bon, à vrai dire, j'en ai rien à la foutre. J'en ai rien à la foutre, parce que moi, ça va rien changer à ma vie. Moi, si je, si je fais ça... Et euh, si je vous dis ça, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre qu'on vous manipule, ouais. qu'on vous manipule depuis longtemps. Hein. Parce que comme je vous disais, le petit monarque, il a été mis en place. Mm. Même si ça déplaît à beaucoup, hein, le petit monarque, il a été mis en place exprès pour qu'on vive la merde qu'on vit actuellement. Mm. Parce que derrière le confinement, hein, bon, je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais comme tout le monde ne regarde pas, euh, là au moins, bah, euh, peut-être qu'on aura plus qu'à regarder, je sais pas. Euh, mais derrière euh, ce confinement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent derrière le confinement, genre euh, les installations de des antennes euh, 5G, hein, voilà. Euh, histoire qu'on aille plus vite que plus, plus dans le mur. Ah, ça, ça, ça, ça va ah. Et puis il y a la 6G aussi qui se prépare. Et puis la 7 aussi qui est euh, en préparation. Ah, ouais. non, mais on va pas assez vite dans le mur, donc on nous envoie euh, comme ça, allez, hop, dans le mur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière le confinement Ah oui, ils nous ont voté un décret par-dessus une loi, ouais. Je sais plus lequel d'ailleurs, mais c'est encore un truc pour bien nous foutre dans la merde. Il euh, y a plein de choses qui se passent derrière le confinement. Bonjour à tous ceux qui arrivent, euh, donc il y a plein de choses qui se passent derrière le confinement, le confinement c'est juste pour pas qu'on voit ce qui se passe, voilà, alors on nous confine, histoire qu'on voit pas ce qui se passe, alors je veux pas dire que le virus, euh, ce virus, hein, Covid-19, euh, euh, ne soit pas un méchant virus, bah, euh, au final euh, tous les virus sont méchants, ah. Bah ouais, bah, tous les virus sont méchants. Donc, euh, si on part sur, sur ce principe-là, moi j'en ai un autre. Mais bon, celui-ci parle davantage aux gens, donc je vous parle de celui-là. À la base, tous les virus sont méchants. Ça dépend comment on, on, on se protège, comment on est déjà à l'intérieur. Est-ce qu'on a une bonne défense immunitaire ou pas Est-ce qu'on a peur ou pas Comment est-ce qu'on vit cette... Euh, ce moment euh, etc donc euh, voilà donc tout part de là hein. après euh, après euh, après euh, arrêtez les infos hein, arrêtez les infos hein, parce que euh, je l'ai vu l'autre fois hein, que les infos sont de bien vous faire peur hein, bien vous tenir bah, dans la peur et dans l'angoisse hein, et surtout pas euh, vous vous ayez une gramme d'espoir hein. ils vous ont passé une vidéo sur M6 je l'ai vue, hein, la vidéo sur M6 avec des cercueils en randonnion je vous l'ai dit sur euh, ma dernière vidéo des cercueils en randonnion hein, parce que t'en compte, tous les morts qu'il y a eu ouais mais euh, si vous alliez chercher hein, au lieu de croire tout ce qu'on vous dit à la télé, si vous alliez chercher un petit peu hein, parce que moi, moi elle m'a semblé bizarre quand même il m'a semblé l'avoir déjà vu ce truc, mais euh... bah ouais. <rire> La vidéo qu'ils vous ont passée pour vous dire que c'était le Covid qui tuait tous ces gens-là et qu'il y avait des cercueils euh... ben bah, elle datait de Mathusalem Elle c'était pas de maintenant Et ça euh, si vous êtes un peu curieux vous allez voir hein. mm. Elle date pas de maintenant ça elle remonte à un voire deux ans cette, cette vidéo Et elle a même pas été prise en France voilà. Donc c'est pour vous dire que les fakes, c'est pas nous qui les faisons. Hein c'est pas nous le peuple qui les faisons les fakes. C'est le système qui les fait les fakes pour que vous ayez peur. Et plus vous allez avoir peur et plus vous allez compter sur le système. Moi j'ai vu des gens à la télé qui disaient euh, au petit euh, monarque hein, S'il te plaît, s'il te plaît, sors-nous de là, sors-nous de là, sérieux, c'est lui qui nous a foutu dans cette merde et maintenant vous lui demandez sors nous de là. Mais vous croyez qu'il va vous sortir de là, sérieux? Vous croyez qu'il est là pour vous sortir de la merde dans laquelle il vous a mis Eh bien, si vous croyez encore ça, vous êtes mal barrés, les enfants. Eh bien, oui. Hein. Parce que si vous si vous n'avez pas décidé, si le confinement, là, actuellement, ne vous a pas servi, et que vous n'avez pas décidé de vous prendre votre avenir en main dès le déconfinement, eh bien, je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite bon courage. Et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Il y a d'autres vidéos qui tournent. Hein. Et je vous souhaite bon courage. Hein. Parce que là, vous allez avoir droit euh, au vaccin. <rire> ce fameux vaccin. Bien sûr, euh, Maroussia, que ce sont des montages. Et c'est pour vous faire peur, tout simplement. Mais va euh, <rire> faire comprendre ça aux gens. Il ah, va ben, leur faire comprendre, hein? ceux qui demandent au président de les sauver ne peuvent pas comprendre que ce sont des montages forcément, c'est pas possible, c'est pas possible alors moi je j'ai posé des trucs sur Bill Gates ce matin je sais pas si, si vous êtes un petit peu hasardé sur l'histoire hein? moi j'aimerais savoir je vous pose la question, hein? vous avez peut-être une réponse ou pas, je sais pas mais j'aimerais savoir ce que euh, l'homme euh, un homme qui s'intéresse tellement euh, euh, à l'informatique hein, qui, qui est un grand euh, Microsoft et tout ça hein. je parle de Bill Gates bien sûr euh, une personne euh, qui est dans l'informatique qu'est-ce qu'elle va faire dans la santé Est-ce qu'on peut me le dire Quel est le rapport entre les deux Informatique, santé quel est le rapport entre les deux Il n'a aucun diplôme au niveau de la santé il n'a pas fait d'études de, de médecine, il n'a rien. Mais alors, il n'a aucun rapport avec la médecine, aucun. En dehors de celui-même. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein. tu sais, c'est qu'une étiquette, hein, un hein, qu'on te prenne pour une folle, moi aussi, hein, je m'en fous. Hein ça me passe au dessus, oh là, là on peut bien dire ce qu'il veut, on verra qui sont les fous le jour où, où le mur va s'approcher tellement fort qu'ils auront pu assez de force pour freiner, on va voir qui sont les fous, si tu veux que je te dise c'est comme ça, hein? c'est pas autrement, hein? donc moi j'aimerais qu me... que ceux qui sont là, hein, il y en a trois ça dépend, des fois il y en a plus qui regardent, moi je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on me... Qu me dise ce que Bill Gates vient faire dans la médecine, il a ouvert une fondation, avec sa femme, pour venir en aide à tout le monde, bien sûr. Il a plein de pognon, hein. comme il a plein de pognon, bah, il ne savait pas quoi en faire. Il a dit, je vais faire une bonne, une bonne action, hein. je vais créer des fondations, voilà, des fondations. Puis qu'à faire, faire des fondations en de médecine, hein. c'est mieux, parce que, bah, euh, <rire> pourquoi pas, après tout, hein le maître du monde doit rester le maître du monde alors dites-moi quel est le rapport je l'ai le rapport je l'ai le rapport le rapport il est sur ma page je l'ai mise en vidéo mm. le rapport c'est qu'il a dit qu'il y avait trop de monde sur terre c'est le c'est qu'il fallait diminuer euh, les êtres humains parce que on est bientôt 8 milliards, vous vous rendez compte sur Terre et que la Terre, elle ne peut pas nourrir tout le monde. c'est pas possible. Bon, je, euh, la petite parenthèse étant que, euh, ne serait-ce qu'en France, il y a des endroits où il n'y a personne. Il y a de gain, comme dirait quelqu'un que je connais. Hein, il n'y a personne. Alors, comment ça se fait que la Terre ne peut pas... Euh, et puis, il y a d'autres endroits. Hein, moi, je vous parle de la France parce que j'y habite, hein, mais... Il y a d'autres endroits, hein. <coughs> il n'y a personne. Alors au-delà de là à dire que oui. la Terre ne pourra pas euh, ne pourra pas faire vivre tous ses habitants, euh, bon, moyen moyen. Euh, bah oui. Euh, après, euh... oui. Bah oui. Bah oui. Euh, après. Euh... Donc euh, il part du principe que la Terre est surpeuplée. Et que donc, il euh, bah, va falloir diminuer les gens. Alors ils ont déjà commencé. Hein. Ils ont commencé par une personne âgée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais en EHPAD, c'est les C'est les Dans les EHPAD, c'est les Je ne sais pas comment ils ont fait pour choper le virus alors qu'il n'y avait que les soignants qui étaient là, euh, qui étaient testés et tout. Mais c'est les Je ne sais pas. Bon, je ne cherche pas à savoir. C'est comme ça. C'est très très... Euh... Très triste pour euh, ces, ces personnes, franchement. Et euh, j'ai beaucoup d'empathie euh, et pour eux et pour leur famille. Mais euh, voilà ce qui arrive quand on, quand on s'accroche au système. Hein. Tu ne comprends pas son but Eh bien, je vais te le dire, son but, ma chère Maroussia. C'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Il a décidé, donc, monsieur... Que on était trop nombreux sur Terre. Je ne sais même pas pourquoi, de quel droit il a décidé. Euh, juste parce que c'est l'homme le plus riche du monde Ou juste parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, toujours est-il qu qu'il a décidé qu'on était trop nombreux sur Terre. Donc, il fallait éliminer... Pas mal de monde. Hein. Pas mal, hein. pas mal. Hein. Parce que sinon, la Terre, elle ne s'en sort pas. Hein. Donc, il faut éliminer pas mal de monde. Et donc, grâce à ça, eh ben, on a les vaccins. Pour éliminer, hein. D'où le fait qu'on a ce virus et d'où le fait que les gens attendent avec impatience qu'il y ait des vaccins qui soient faits de façon à éradiquer le virus. Bon, je vous rappelle quand même qu'un vaccin, c'est constitué du virus qui est inactif. Voilà. Donc, à partir de là, le virus est inactif. Mais il lui faut pas grand-chose, hein, parce que ce virus-là, il est quand même un peu spécial, parce qu'il mute, il mute très, très, très vite et très, très, et très rapidement. Hein. Donc, euh, il est un peu spécial. Donc, il nous faut un vaccin. Un vaccin qui, ils l'ont mais elle est passée entre tellement d'informations qu'on ne l'a pas vue. Un vaccin qui ne sert à rien. C'est un vaccin qui ne sert à rien parce que le virus mute sans arrêt, du fait vous allez avoir un virus qui va muter tout le temps et euh, le jour où vous aurez le vaccin et donc vous serez encore malade malgré le vaccin voilà, alors ça c'est la première chose Ben, je sais pas, euh, Maroussia, peut-être qu'il s'est ligué euh, avec les forces obscures, je ne sais pas, euh, peut-être, hein, moi je vois que ça. Parce qu'au final, le rapport entre euh, ce, cet homme-là et la médecine, c'est que... Alors là, ça y est, hein, pardon, excusez-moi, hein, je suis complotiste... Euh, le problème c'est que euh, comme c'est euh, un génie au niveau de l'informatique et bah, du coup euh, il, il va pouvoir euh, faire euh, plein de nanoparticules hein, mmh. qu'on va nous mettre dans, dans le vaccin, hein, de ceux qui voudront accepter le vaccin. Et, et donc, et, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, on, on en parle à la télé et euh, c'est partout sur euh, Internet. Hein, je ne vous parle pas de Facebook, hein, c'est partout sur Internet. Il ben, y a des, des nanoparticules dans ce vaccin. Hein, C'est-à-dire que euh, quand vous serez vacciné, hein, pour ceux qui attendent le vaccin avec impatience et qui n'ont pas encore compris l'histoire, hein, quand vous serez vacciné, et ben vous serez suivi. Bah, vous serez suivi. Et vous aurez le droit, ou pas, grâce à ce vaccin, de pouvoir vous promener, euh, faire le tour du monde, ou rester confiné en France si vous n'avez pas le vaccin. bah ouais. Soit vous, a, vous prenez le vaccin et là vous êtes libre d'aller où vous voulez, c'est-à-dire de dispatcher le, la maladie partout dans le monde au final, puisque le, vaccin, le, le virus aura muté et que vous serez encore contagieux, donc euh, tout, dispa, tout dispatcher dans le monde. Ou de rester confiné en France. Voilà. Bon. Moi personnellement, le vaccin, j'en veux pas. Si je dois rester confinée en France, eh ben j'en serais bien. Vous voulez que j'aille de toute façon Pas l'endroit Ah si, j'aurais bien fait le tour du monde. Mais bon. Euh, le tour du monde contre un vaccin, non. Hors de question. Pas de vaccin. Non, non, non, non, non je ne veux pas. Je veux pas. Euh, je pense que je suis déjà assez espionnée via les téléphones, via euh, la, la box, via euh, tout, tout, tout en fait. Hein. J'ai pas en plus besoin d'avoir une puce dans mon corps euh, qui dit. Euh, qui dit, ouais, feu rouge, feu vert, c'est bon, elle a eu son vaccin, elle peut aller à droite et à gauche. Feu rouge, elle n'a pas eu son vaccin, donc elle n'aura pas accès à son argent, elle n'aura pas accès à son compte en banque, elle n'aura pas accès euh, aux voyages euh, dans les avions, autour du monde, etc. Et bien, je ai rien à foutre. j'en ai rien à foutre. Hein? Si je dois rester en France, je resterai en France. Je m'en fous. Ça ne me pose aucun problème. Mais je sais pas si c'est un fan des lampes blancs, des lampes rouges, des lampes noirs. En tout cas, c'est pas un mouton noir, ça je peux te le dire. Hein. C'est un, un mouton qui est bien dans ses cases, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Ben oui, d'accord. Alors, on, on, on est deux là, tu vois, on est là, j'ai cinq personnes. Oh, ben, bonjour à ceux qui sont arrivés, tiens, j'en ai deux de plus. Euh, euh, mais euh, nous, on ne veut pas mais à côté de ceux qui l'attendent, il y en a combien qui l'attendent, le vaccin avec impatience sérieux Il y en a combien Alors, moi, je ne sais pas de quoi les gens, ils ont peur, pourquoi ils attendent le vaccin avec autant d'impatience. Je comprends. Je comprends pas. Le virus, vous avez trois solutions. Non, en plus. Ah bien sûr. Tu crois qu'il va vacciner ses enfants Bien sûr que non, qu'il ne va pas vacciner ses enfants. Il sait ce qu'il dedans. Il ne va pas les vacciner, ces gamins, même Mais tu rigoles ou quoi Il est pas con quand même. C'est ses descendants. faut faire vivre la machine. Tu m'étonnes qu'il ne va pas faire vacciner ses enfants. Attends. Eh, C'est comme si tu avais mis du poison dans l'eau et puis que tu premier à le boire. Non mais tu rigoles ou quoi Tu vas le faire boire à ton ennemi, hein, sûrement pas, tu vas pas le boire, toi. Hein donc voilà. Tiens, un parlant d'eau, pardon, excusez-moi, mais j'ai besoin de boire aussi. Alors, tout ça, pour vous dire que donc, il a décidé d'éradiquer la population. Voilà. Eh bien oui, la Terre, elle ne peut pas tous nous, nous supporter, donc il euh, va falloir diminuer la population. Alors, euh, on commence par nos anciens, et puis par nos jeunes aussi, les, les, les bébés avec les 11 vaccins obligatoires. Ouais, euh, parce il faudrait que le vaccin de la diphtérie vient faire en France. Ça, il faudra qu'on m'explique c'est une prévision pour plus tard, pour quand euh, les enfants seront grands, quand ils iront euh, peut-être faire le voyage en Afrique ou un truc comme ça. Mais euh, vu que la, euh, que la Terre est, est en pleine rotation actuellement, mmh. que ça bouge dans tous les sens et tout, peut-être bien que le jour où vos enfants qui ont été vaccinés des 11 vaccins avec la diphtérie et toutes ces cochonneries dedans, eh ben l'Afrique, ça sera plus un pays qui aura besoin de ça, que il, il aura changé de camp. Et donc la ben ça va mettre à mal vos enfants, mais euh, c'est tout ce que ça va faire. Non mais 11 vaccins, 11 vaccins, à quoi ça sert À quoi ça sert euh, Nous, euh, mes enfants, ils ont eu le BCG, euh, euh, l'aurore, et encore pas tous, parce qu'ils ont été malades quand ils étaient petits, donc le BCG, l'aurore, la polio, terminé. Et tout va très bien. Tout va très bien. Alors, j'aimerais savoir hein, l'utilité des 11 vaccins. Surtout avec tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que, est que vous avez pris le temps de vous informer, d'aller chercher quelles étaient les composantes des 11 vaccins Et ça, vous l'avez sur Internet, c'est... Euh, sur des sites, et si vous avez peur que le site soit un fake, maintenant, ils ont mis des petits points verts à côté en disant euh, « fake, pas fake, euh, euh, fausse page, etc. » Je vous assure voir. Ils vous donnent toutes les informations sur les compositions des vaccins. Et si après ça, après, après que vous ayez vu la composition des vaccins, hein, parce qu'ils mettent quand même dedans pas mal de saloperies, hein, euh, des animaux morts, euh, le sang des fœtus euh, avortés, euh, entre, entre autres. Hein, euh... Ah ouais, ouais, ouais, ouais nana, mais euh, si votre enfant il arrive à survivre à ça, c'est que vraiment il a des immunités. Waouh wow. Génial Jacqueline, bonjour, coucou vous tous. Le décès des vaccins, des enfants, qu'y a-t-il dans les vaccins Je suis très méfiante et non, je ne ferai pas ce vaccin. Ben, écoute, si tu veux le faire, tu as raison. Enfin, moi, mon opinion, c'est que tu as raison, puisque... Mais ben, tu peux toujours te renseigner. Je te dis, tu vas sur Internet et tu te renseignes. Hein, quelle est la composition du vaccin Alors, ils vont peut-être pas te dire qu'il y a des nanoparticules dedans. Non, non, ça, c'est peut-être... Je ne vais pas te voir. Je ne suis pas intéressée par le vaccin. Je ne vais pas te voir. Mais j'ai été voir, par contre, parce que j'ai des petits-enfants, donc euh, je me suis intéressée aux 11 vaccins pour les enfants. Et là, si ce n'est pas un génocide euh, global, je ne sais pas ce que c'est. Sérieusement, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est des fake news, hein, parce que je vous attends avec vos fake news. Parce que moi, les recherches, je les fais avant de gueuler. Et je fais mes recherches sur des sites sur. Hein euh, euh, pas compliqué, je fais des recherches aussi sur le site des gouvernements. <rire> Et ouais, parce qu'eux aussi maintenant, ils, disent, mmh. ils le disent. Bah, ouais. bah oui, puisque plus tout se sait maintenant, plus rien ne se cache. Donc, euh, pourquoi nous cacher ce qu'il y a dans les vaccins, puisque tout le monde le sait déjà. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas la peine. Donc, je disais, euh, nos petits vieux, nos enfants... Bah, nous par la même occasion, donc déjà euh, dû à la pandémie, dû à toutes les saloperies qui nous envoient du ciel et dû aux pesticides qu'on met dans les légumes et les fruits forcément. Euh, bah, Maroussia, c'est pas compliqué, tu vas sur euh, Google et tu regardes euh, devant euh, ta... Euh, euh, as, tu cherches une info hein? donc tu tapes ton, ta demande et tu regardes, tu as des sites qui vont se mettre et à côté tu as un petit euh, euh, envers voilà, tout simplement et si tu poses ta souris dessus tu vas avoir euh, ton antivirus qui va s'activer en disant oui c'est un vrai site ou non c'est un faux site voilà, tout simplement il va plus être que ça voilà. Après, tu as euh, le petit « i » aussi, tu peux aller regarder pour voir si c'est une, euh, une page qui fait des fake news ou pas. Après, on va te dire « ouais, ça peut être euh, un extrémiste, ou un extrémiste de gauche, ou un extrémiste de droite, ou de toute façon, tu seras toujours catalogué de quelque chose de toute façon ». Donc, euh, voilà. En tout cas, les informations, elles fusent. Si on les cherche, on les trouve. Voilà. Jacqueline, non, il ne faut pas oublier que l'objectif mondial est le génocide de... Et, et, et... Ah voilà, merci beaucoup, merci de confirmer ce que je disais, voilà, merci, merci. merci. Moi j'ai euh, comme ressenti trois quarts, et trois quarts de la planète, et trois quarts. Donc sur 8 milliards, vous voyez un petit peu ce que ça, ce que ça peut faire, hein. ouais. C'est vrai que... c'est là, mais, mais c'est le nouvel ordre mondial Euh, mais euh, je crois que ça un aussi sur téléphone. À vrai dire, j'en sais rien parce que je vais pas. Euh... Moi, le téléphone, je m'en sers surtout pour faire les vidéos. Donc, euh... j'y vais quasiment euh, ou pour, ou pour Ou pour appeler ma famille. Hein, mais sinon. Euh... Hein 10 998 Je pas comprends. Je n'ai pas compris là. Un article japonais depuis. Euh... Il y a dû y avoir un chiffre en trop là Jacqueline, je ne comprends pas tout là. Bref, toujours est-il qu'on veut diminuer les trois quarts de la population et que l'objectif est en train de se mettre en route. C'est pour ça que j'ai mis sur la page, euh, c'est pas moi hein, qui choisis mon camp, moi mon camp je l'ai choisi, hein, c'est bon. Hein <rire> Mais Ah oui voilà, 1998, on est d'accord, ok bien, mais oui, je me disais bien aussi il y avait, il y avait un chiffre quelque part qui s'était glissé qui n'était pas correct mais ouais voilà c'est ça euh, euh, et donc euh, environ trois quarts de la population doivent disparaître de la terre pour que le nouvel ordre mondial euh, s'impose ben bah oui, vous comprenez bien que un seul homme à la tête de 8 milliards de personnes euh, c'est juste pas possible, donc on va les éliminer ah ben je vais vous parler du pape aussi. Ça vous intéresse un hein, pape oui. je, euh, je, je, je suis pas de religion non plus. Hein. C'est juste pour info. Hein, ouais. Rien à foutre. Hein. Euh, il a renoncé à son titre de vicaire du Christ. Vous savez ce que ça veut dire les chrétiens, les catholiques Ce que ça veut dire euh, renoncer au titre de vicaire du Christ Je vous laisse aller chercher. C'est pas mal hein. pour un pape. C'est la première fois que, que ça arrive. Hein. C'est phénoménal. Hein. Et, euh, et donc euh, d'après euh, ce qu'on ce qu nous dit, enfin euh, moi ce que nous me disaient mes parents c'était que au bout du 25e pape, euh, ça serait à la fin du monde. <rire> Vous savez quoi? C'est notre 25e pape. Ah, mince. C'est ballot ça. Alors c'est notre 25e pape. Il renonce à être vicaire du Christ. Hmm ah oui, mais j'ai oublié oui. Il est en tôle Enfin il est en tôle. Ah, non, il n'est pas en tôle. Non. Ah non, non, non, pas encore, pas encore. Pas encore. Mais il est sous haute surveillance. Ouais. Il est dans sa maison, euh, dans sa maison de campagne en Italie. Mmh? entouré de garde du corps. Voire même peut-être avec un bracelet électronique, je ne sais pas, d'après ce que j'ai. D'après ce que j'ai oui, dire. Euh... Si si Enfin, il n'est pas arrêté, non, pas avec les menottes et euh, en prison, non, ça c'est pour nous, ça c'est pour nous, non, non, non, lui il est juste très bien encadré, avec, euh, avec euh, des, des, des euh, comment dire, c'est pas des policiers, enfin, euh, il a été arrêté par les, car euh, par les policiers quand même de, de, de hein. il a été emmené dans sa maison euh, de campagne, Hein? Et là, il est entouré de personnes beaucoup plus, plus importantes que les simples gendarmes d'Italie, bien entendu. Hein? Il est sous haute surveillance, si vous voyez ce que ça veut dire. Assigné à résidence, tout à fait, voilà. Alors, euh, j'ai vu aussi sur Facebook, comme je vous dis que Facebook c'est tout et n'importe quoi. Oui, sous ce cul, entre autres. Alors, sous ce cul un, un hein, pour info, entre autres parce que je l'ai déjà vu sur d'autres sites hein, que celui-là, hein. donc euh, c'est pour dire qu'il y a un compact des conneries et que la vérité ressort toujours à un moment ou à un autre voilà, donc nous en étions donc à la résidence ouais et euh, tu m'as coupé la parole et comme mais euh, oui alors tu as le pape tu as la reine d'Angleterre tu as... Enfin, tous les grands, quoi, au final. Ils sont ré... assignés à résidence. Et ouais. Ah oui, le... <rire> le Canadien aussi. Mmh. Le Canadien aussi. Par contre, Epstein n'est pas mort. <rire> <rire> Écoutez, depuis ce, depuis ce matin j'ai juste, euh, c'est les énergies qui arrivent là, je ne sais pas, mais j'ai une envie de rire phénoménale, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de pas monter. Bref. Donc oui, euh, uh, tous les grands, quoi, tous les grands euh, sont... Euh... Tous ceux qui se croyaient être euh, les... Euh... Et tout, c'est marrant parce que, euh, alors on, on, on va pas dire, on va pas dire qu'ils sont confinés, enfin, en, en, en sous surveillance, on va pas dire ça. On va dire qu'ils ont attrapé le Covid. On va dire qu'ils euh, qu ont attrapé le Covid, et que donc, bah, et, et, et, et, et ils sont obligés de se protéger, forcément. Hein ah bah, ah bah, on va pas dire qu'on qu les a arrêtés hein. les gens ils prendraient tout le monde pour des cinglés et ils diraient c'est pas vrai donc c'est rien quoi dire la vérité parce que les gens ils ne croient pas donc euh, bah, euh, ils ont attrapé le Covid alors tous les grands qui ont attrapé le Covid de ce monde hein, tous les grands de ce monde qui ont attrapé le Covid ben, euh, il y a une chance sur deux que ce soit le euh, cas ou peut-être les deux hein. soit ils ont attrapé le Covid soit ils ont été arrêtés Soit ils ont attrapé le Covid et ils ont été arrêtés. <rire> c'est au choix. Mais bon, euh, moi je vous conseille, sérieux sérieux les gars, les filles, hein, sérieux. Hein, moi je vous conseille de faire vos recherches. Cherchez un petit peu. Hein, parce que euh, je trouve que c'est un petit peu facile quand même d'entendre de, de, des gens parler d'avoir des informations et euh, après de venir critiquer en disant c'est du complot tout ça mais on y croit pas mais c'est n'importe quoi mais allez ça y est euh, dis moi quelle est l'herbe que tu fumes là que je fume la même parce que c'est trop cool c'est n'importe quoi non mais sérieux faites vos recherches Faites vos recherches, ça je vous le conseille. Faites vos recherches, tout est sur Internet. Il suffit de vouloir, vous tapez ce que vous voulez, votre demande, vous la tapez, vous regardez, vous trouverez les solutions. Faites vos recherches. Je ne peux pas vous dire mieux. Et moi, j'ai fait mes recherches, moi j'ai choisi mon camp. Ça y est, j'ai choisi mon camp. Et mon camp c'est autre que celui que l'on vit actuellement, voilà. Je ne suis, euh, je n'adhère pas à ce système. J'ai toujours été une révoltée et là, euh, je n'adhère pas à ce système du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? il va à contre sens de tout. Il va à contre sens de la vie. Il va à contre sens de de tout ce qu'on est. Hein, il, il nous mène, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il vous mène en esclavage ce, ce monde là en ce moment il est en train de vous mener en esclavage vous vous rendez compte qu'après le confinement vous allez être obligé de travailler plus pour, euh, pour alimenter ce que l'état a perdu et ce qu'il vous a soi disant donné puisqu'au final il vous donne rien puisqu'il vous le reprend il va demander à ce que vous travaillez retravailler plus peut-être pour un salaire id, euh, euh, euh, idéal voire moins et, et c'est tout à fait normal, ça, ça choque personne. Ah ouais, euh, sous sous le voile, voilà, sous le voile du Covid et sous le voile euh, de euh, du confinement, Ben hein, euh, bah on va vous faire travailler plus. Bah ouais, vous comprenez, euh, il faut il faut, euh, faut bien que le système il gagne des sous quand même. Oh, ah oui Oh, ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il fait pour vous aussi, c'est hallucinant ça. Hein? Mais comment on peut croire encore Mais comment Comment Comment Comment peut-on encore faire confiance à ce système C'est ça, ça. J'ai du mal. J'ai du mal. Je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas. Le problème, c'est qu'il y a trop d'infos et que les gens ne savent pas où est la vérité. Bah, Maroussia, c'est vrai qu'il y, euh, y a trop d'infos. Mais euh, ce n'est pas que les gens ils, ils ne peuvent pas savoir. c'est pas ça. C'est qu'ils ne veulent pas savoir. Alors, soit parce que ça leur fait peur de savoir, en fait, qu'ils se font manipuler depuis des années, hein, et qu'ils ont peur de changer. Donc, euh, à partir du moment où ils prennent conscience qu'ils se sont fait manipuler, forcément, ils vont se dire « Oh merde !» Il va falloir que je change. Mmh. Et là, se pose la question, est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prêt à perdre tout ce que j'ai aujourd'hui, juste pour le changement Bye bye, ma belle. Est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour le changement Alors, il y en a, ils sont prêts, hein? il n'y a aucun souci. Et d'autres, ben... Bah, Hmm, on reste accroché encore un peu hein. euh, internet c'est cool euh, notre petit canapé il est cool euh, Ouais, aller dans la verte c'est bien mais pour prendre l'air hein, parce que sinon ça risque d'être compliqué on vous dit pas non plus de changer votre vie à 100% on vous dit juste de, de changer votre façon de penser votre façon d'agir on vous demande pas de tout faire tomber on vous demande pas de tout casser ça, la nature, elle, elle sait où elle doit taper, où elle ne doit pas taper. Donc, faisons confiance à la nature, elle sait. Ça ne veut pas dire que tout va Ça ne veut pas dire que tout euh, va partir à la dérive et que la terre va exploser. Non. Ça veut juste dire, changeons notre façon de voir les choses au quotidien. Changeons notre façon d'agir. Hein? Moi, quand je vois euh, près de chez moi que... Euh, malgré le confinement, bah, quand je me balader en forêt, il euh, y a encore euh, bah, des canettes euh, par terre, il y a des trucs comme ça. Non mais les, euh, mais les gars, ça, ça vous dérangerait de prendre une poubelle avec vous et de mettre vos merdes dedans pour euh, les jeter euh, un peu plus loin dans les containers Ça vous coûte Alors elles sont plus lourdes, je, je vous rappelle quand même que les canettes elles sont quand même plus lourdes quand elles sont pleines que quand elles sont vides. Donc, de ce fait, elles seront plus faciles à transporter, vides que pleines. Donc, les mettre dans un sac et les mettre dans un conteneur, ça serait sympa aussi. Parce qu'en général, c'est moi qui le fais. Moi et puis mon fils. Mmh. Et ouais, on n'est pas payé pour ça, mais on le fait. Voilà. Et on... Là, en ce moment, avec le confinement, et quand on sort... Euh... Voilà. Voilà. Et, et c'est pas mon boulot, hein. Mais je le fais. Pourquoi Parce que j'ai pris la décision, moi, de faire quelque chose pour la planète. C'est tout. Et je fais à mon niveau. Je fais ce que je peux à mon niveau. C'est tout. On ne demande pas de faire des, des changements radicaux, euh, phénoménaux, euh, et tout ce qui s'ensuit. Non, chacun à son niveau. J'ai proposé mon aide, euh, là, là, à mon quartier mais bon je peux, je peux pas, euh... c'est vrai que j'ai proposé mon aide mais au final euh, je me sens, je suis un peu coincée puisque je me vois mal aller euh, à droite et à gauche avec mon mari qui de se faire opérer, ça serait un petit peu risqué quand même donc euh... Mais, euh, si je peux aider en étant en contact avec des gens qui se sentent seuls ou n'importe, je le fais, il n'y a aucun souci je peux discuter avec eux et faire se sentir moins seul, je ne sais pas, euh... il y a une façon d'aider mais il est une façon d'aider. Alors bon, voilà. Que vous dire d'autre euh, À part... Euh, ouvrez les yeux les amis. Hein, parce que... Ah oui, là. Un dernier truc sur le pape. Là. Un dernier truc sur le pape. J'ai vu passer sur Facebook euh, que euh, le 20 mai... Le 20 mai. <rire> il allait euh, déclencher le nouvel ordre mondial. Ah, il allait mettre en route le pape. Le pape. Son altesse. Ah, prends-le, nouvel ordre mondial. Alors, ça, si c'est pas du lourd, je vous demande ce que c'est. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il a refusé, en fait, euh, euh, qu'il a refusé d'être le vicaire du Christ. Hein? Parce que le contraire du Christ, c'est l'Antichrist, quelque part. Donc, s'il a refusé d'être le vicaire, donc c'est-à-dire le vicaire, c'est-à-dire, euh, grosso modo, hein, le vicaire, c'est-à-dire le porte-parole du Christ sur terre. S'il a refusé d'être le porte-parole du Christ sur terre, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas. Tout à fait, Jacqueline. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est malheureux parce qu'en fait, euh, c'est bien de partir à l'aventure, non? Moi, je ne sais pas, moi, depuis que depuis que je me suis dit que je ne voulais plus faire partie partir de ce système, mais alors, je pars à l'aventure tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure parce que je ne sais jamais ce qui va m'arriver. Je ne sais jamais ce qui va me tomber sur le coin de la gueule. Jamais. Et pourtant, je suis bien. Je suis bien. Et euh, alors, euh, non, je suis bien, oui, dans mon cœur, je suis bien. Euh, la seule chose qui, qui, qui, qui aurait tendance un petit peu à m'agacer, c'est de voir euh, la bêtise de certaines personnes. Ça, ça aurait tendance à m'agacer. Mais au final, pourquoi m'agacer C'est rien, hein Chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez rester accroché au système, c'est leur problème, c'est pas le mien. Chacun fait... Et euh, faut ça jouer égoïste à un moment donné, hein euh, On, on s'est battu. Moi, euh, d'autres personnes, euh, moi, d'autres personnes, d'autres personnes et moi plutôt, hein, on va dire comme ça. On s'est battu pendant des mois pour faire voir la vérité aux gens. Bon, bah, ils n'ont pas voulu la voir, ils n'ont pas voulu la voir. Ce pas un problème, chacun fait ce qu'il veut, chacun son libre arbitre. Si tu as envie euh, de rester avec le système, eh ben reste avec le système, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais viens pas te plaindre après. Voilà. Après, ben, ceux qui ont décidé de, de changer, ben, de choisir leur camp et d'aller du côté de la lumière et, et euh, du divin, parce que ce que, ce que beaucoup n'ont pas compris quand même, hein, Jacqueline, ce que beaucoup n'ont pas compris, je te parle à toi puisque tu viens m'envoyer le message, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que là, en ce moment, actuellement, on est en train de vivre une guerre entre le bien et le mal. Et ça se joue pas que sur Terre, hein, ça se joue sur beaucoup d'autres plans. Voilà. Et euh, donc, euh, bah, euh, je suis désolée, hein, je suis désolée, mais il euh, y a beaucoup de signes annonciateurs euh, d'un renouveau. Si vous ouvrez les yeux, si vous sentez euh, les énergies, les vibrations, vous verrez qu'il y a beaucoup de signes d'un renouveau. Mm. Pour ceux qui ont choisi leur camp et pour ceux qui veulent aller vers la lumière, ils sentent qu'il y a un changement. Ils reçoivent les, les énergies, ils reçoivent les... Fouf, je vous dis, moi, depuis ce matin, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. Euh, je le fais pas parce que mon mari va me prendre pour une tarée. Mais là qu'il est couché, pour le coup, je vais pouvoir le faire. Hein, il y a aucun souci. Mais voilà. Donc, euh, euh, il faut choisir son camp. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, le, le coup de rester le cul assis entre deux chaises, ça, ça va pas le faire ça va pas le faire parce qu'à un moment donné, euh, bah, soit vous choisissez euh, le camp du système, soit vous choisissez l'autre et il n'y a aucun mal à ça, vous choisissez le camp que vous, que vous voulez si vous voulez rester dans le système, vous restez dans le système si vous voulez aller vers la lumière, vous allez vers la lumière ceux de la lumière vont pas venir faire chez ceux du système alors ceux du système ne viennent pas faire chez ceux de la lumière parce que la lumière sera là pour dire ça voilà c'est tout moi ce que je fais là euh, comment dirais-je c'est peut-être un peu euh, fanfaronné euh, euh, un, peu, un petit peu euh, je cherche pas à trouver le mot mais voilà ce que ce que j'essaye de faire et peut-être que je le ferai jusqu'au dernier moment je sais pas hein, mais ce que j'essaye de faire c'est d'ouvrir de, de faire en sorte que les gens euh, ouvrent les yeux très difficile quand les gens ne veulent pas hein? quand ils veulent garder leurs œillères comme ça et qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux c'est très très très très compliqué de leur faire voir où est la vérité ou, et euh, ou pas hein? d'ailleurs euh, on a mis même euh, certaines personnes ont mis un certain temps pour savoir où, où, où s'arrêter le mensonge et où commencer la vérité ben euh, bon on a été aidé un petit peu comme là ouais, on a été aidé il faut dire qu'il suffit qu'on soit un petit peu ouvert d'esprit et qu'on on regarde autour de nous et on voit tout de suite qu'il y, y a des choses qui ne tombent pas. Hein. Alors, euh, bah écoutez, euh, je ne vais pas passer l'après-midi à tourner en rond. Euh, je crois que ce 11 mai va être une date... Oh, ah, ah, ah, le 11 mai. Le 11 mai. Que dis-je Le 11 mai, c'est ce qu'on. On nous a dit le 11 mai, hein, mais il ne faut pas oublier qu'il <rire> qu y a des plaintes quand même qui ont été déposées hein, et que euh, euh, les tribunaux, les avocats et tout ça attendent avec impatience qu'il y ait le déconfinement pour mettre en branle toute, euh, toutes ces activités et tout ce fait que bah, euh, euh, de pouvoir bah, mettre... Euh, Faire, euh, faire un peu le ménage dans tout ça, oui donc le déconfinement dé quelque part c'est une, une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement ben ouais donc peut-être 11 mai ou peut-être pas donc ils sont en train de préparer les choses pour le 11 mai mais peut-être que ça va être prolongé parce que au final euh, nous lâcher trop tôt c'est peut-être pas bon non plus hein, parce que on va aller retrouver les gilets jaunes dans de, dehors, à l'extérieur, on va les retrouver. Et puis pas que les gilets jaunes d'ailleurs, il y a d'autres wow. mondes, il y a d'autres personnes. On va prendre le coup, hein, euh, on s'en fout du Covid, on va tous se réunir. Et de vous dire que ça risquerait de faire du mal. Bon, bref, moi j'irai pas. Je ne papa. pas quitte ma maison. Je suis partie des personnes à risque. Je ne pas. J'ai rester à la maison, la vie. Ah puis j'ai pas le vaccin, puis j'aurais pas le vaccin, puis j'aurai pas du vaccin, donc confiné, confiné, confiné. Ben bah, voilà. Ben bah, écoutez, euh, <rire> chacun voit, euh, voit ça comme il veut. Chacun euh, choisit son camp. Hein? Euh, chacun, bah écoutez, si vous, si vous pensez que je vous raconte des conneries, ben bah, allez voir sur internet. Hein? Le problème c'est que même si vous allez voir sur internet et si vous trouvez des réponses à vos questions, mais que les, les réponses ne vous conviennent pas, vous allez dire que c'est des, des conneries de toute façon. Donc euh, si vous avez essayé de ne pas le voir, vous ne le verrez pas. Vous le verrez que si vous avez essayé de, de dire, bah ouais, moi je veux changer, je veux des réponses à mes questions. Et là, vous aurez les réponses à vos questions. Mais encore faut-il le vouloir. Voilà. Allez chercher sur internet ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent savoir de quoi je parle remettez-la depuis le début de toute façon je vais la mettre sur Youtube remettez-la depuis le début et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous en plus de ceux bah, ce, sur la page n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous et à me dire ce que vous en pensez moi je vous invite sincèrement à me dire ce que vous pensez de cette vidéo que j'ai fait, ce live que j'ai fait aujourd'hui au sujet de ce fameux 11 mai, hein Qui d'entre vous, les parents qui sont là, est-ce qu'il y a des parents parmi vous euh, qui mettront leurs enfants euh, le 11 mai à l'école Fatou, tu as, Tu mettras ton fils ou ta fille à l'école Jacqueline, euh, si tu as des enfants ou as des petits-enfants, tu conseilles à ce qu'on les mette à l'école le 11 mai Et tous les autres, vous... Ah, mais euh, Jacqueline, je vais te dire, euh, moi, les couffourés du gouvernement, euh, je suis désolée, hein, je ne veux pas me prendre pour, euh, pour ce que je ne suis pas, mais euh, je les connais, les couffourés. Je me méfie de tout, contrairement euh, à d'autres, je me méfie de tout. D'où le fait que, non, pas d'école le 11 mai pour moi. Désolée. Désolée. Et euh, si quelqu'un doit venir me taper à la porte parce que mon fils va pas à l'école, ben j'attends. J'attends. Et j'apporterai des preuves comme quoi mon fils euh, apprend mieux à la maison qu'à l'école. Moi j'attends. Je suis prête. Moi, je, quoi qu'il arrive, alors moi je vais vous dire un truc, quoi qu'il arrive je suis prête. Parce que je suis ouverte à tous les possibles. Je suis ouverte à tous les possibles et à partir du moment où vous êtes ouvert à tous les possibles, plus rien ne vous, plus rien ne, ne vous interpelle, plus rien ne vous interpelle parce que vous êtes ouvert à tout et donc vous n'êtes plus étonné de rien, sauf de la connerie humaine, Ça, elle n'a pas de limite celle-là, elle est pire que l'univers, comme, comme disait Einstein, euh il y a deux choses qui sont sans limite, c'est l'univers et la connerie humaine. Et encore pour l'univers, on n'est pas sûr. Donc c'est vous dire à quel point la connerie humaine est importante. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. c'est une citation d'Einstein. Allez voir sur internet. Voilà, c'est tout. Ouais, eh ben tu sais quoi C'est marrant parce que depuis un certain temps... Euh... Je parle avec des gens et je me rends compte qu'au final, les gens, ils sont de plus en plus ouverts. À, à, en fait, le confinement a beaucoup servi finalement. Depuis le, euh, le temps que je disais que le confinement allait servir, hein, ceux qui ont suivi euh, les, les vidéos que j'ai fait euh, en disant que le confinement, au-delà au, au du virus, le confinement était une très bonne chose pour que les gens puissent euh, prendre... Euh, Comment se reposer, prendre du recul et, et, euh, et voir un petit peu où s'est située la vérité vis-à-vis -vis de leur cœur. Ben, C'est dingue, les gens que je croise. Alors déjà, les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à avant. Enfin, certains, hein. Euh... Ah, bien. Merci, Fatou. Idem. Bienvenue. Euh... Les gens, euh, ce confinement a permis aux gens de réfléchir et de voir qu'en fait certains, hein, certains, pas tous, il hein, euh, y en a qui sont encore bien, bien, bien accrochés, hein, mais beaucoup se sont rendus compte qu'en fait on les menait en bateau, qu'on les menait en bateau depuis le début, et que euh, du coup, bah, euh, ils n'allaient plus faire confiance ni au président ni rien du tout. Ils allaient faire confiance à leur cœur, à, à, à ce qu'ils ressentaient. Et, et, et ben voilà, c'est bien quand on fait confiance à, ce on, à nos ressentis plutôt que à ce que nous raconte le président, parce que nos ressentis, c'est nos ressentis, c'est ce qu'on sait à l'intérieur de nous, et euh, ça n'a aucune connotation religieuse parce que ce n'est absolument ni religieux, ni une secte, c'est juste une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Et cette façon de vivre, eh ben, euh, si vous l'écoutez, si vous écoutez au fond de votre cœur, elle vous dit ce que vous devez faire ou pas. Et euh, moi, ben, on me dit... Euh, <rire> quitte le système, va voir ailleurs parce que c'est pas fait pour toi et moi c'est ce que je fais je ne fais que être là pour vous dire euh, ce que je ressens et euh, et comment je vois les, les choses moi je suis une observatrice c'est tout, je ne suis que ça quand il y a quelque chose qui m'interpelle je vais chercher, je vais savoir je vais chercher à comprendre alors oui je passe pour une folle dingue oui je passe pour une illuminée oui je passe pour tout ce que vous voulez mais comme, mais si vous saviez ce que j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi parce que je vous dis ce qui se passe, parce que j'ai été faire des recherches, parce que j'ai été m'informer. Mais alors, euh, vous allez courir avant de m'attraper. hein Et moi, je cours pas. Hein? Parce que c'est tellement évident, mais ça, ça saute aux yeux, je ne sais pas. Ayez un peu de logique, faites travailler vos neurones. Et il y a un peu de logique, je sais pas, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir, qui ne le voient pas au final. Ben, eh, si vous ne voulez pas le voir, c'est que vous. Si vous le voyez pas, c'est que vous voulez pas le voir. Hein. Parce que c'est clair comme le roche. Alors moi, euh, il y en a, c'est vrai, c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu pas mal, euh, qui ont pas euh, qui ont, qui ont, qui ont perdu leur, leur boulot, qui sont un petit peu.. Euh, mais peut-être que leur boulot c'était parce qu'il leur fallait peut-être qu'ils ont besoin d'un autre boulot peut-être que c'est le moment de chercher un autre emploi qui vous convient mieux peut-être que vous gagnerez moins mais peut-être que vous serez plus heureux parce que le travail ne doit pas être euh, quelque chose où vous allez le matin en tirant la gueule parce que vous allez euh, vous retrouver à faire un travail que vous n'aimez pas et pour lequel vous serez payé une poignée de cerises Quitte à être payé une poignée de cerises, autant faire quelque chose qui vous plaît. Et beaucoup se sont cassés la figure, mais beaucoup se relèveront aussi parce que ce confinement leur aura permis de comprendre qu'au final, ce n'était pas, le, pas leur travail, ce pas ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire autre chose. Alors, ils vont profiter du fait que leur boîte se soit cassée la gueule pour en ouvrir une, mais une qui leur convient davantage. C'est ça aussi le changement. C'est ça aussi vouloir changer. C'est ça aussi, vouloir voir les choses de l'autre côté, c'est-à-dire faire en sorte, de euh, euh, toute façon vous le voyez bien, depuis qu'on est en confinement, la nature elle revit. Est-ce que vous croyez que la nature, elle a besoin de nous hein? Nous sommes le virus de la nature, la nature elle n'a pas besoin de nous pour vivre, elle vit très bien sur nous. Nous sommes le virus de la nature. Donc quand on aura compris ça, hein, et ben on sera peut-être un petit peu moins orgueilleux, hein? on fera peut-être plus attention à... À la nature et on fera des choses pour nous mais en relation avec la nature c'est à dire qu'on fera des choses pour nous mais qui ne sont pas contradictoires avec le bien-être de la nature c'est à dire que par exemple on ne laissera plus traîner nos saloperies dehors hein, par exemple ou que plutôt que de faire euh, un voyage autour du monde en avion peut-être qu'on fera en, euh, je sais pas moi en bateau à la voile c'est aussi bien Enfin moi je dis ça, euh, c'est des idées comme ça. Hein. Il faut changer radicalement notre façon d'être. Voilà. Si on veut qu'il y ait un changement, il faut qu'on change notre façon d'être. Euh, Avouer que l'enseignement actuel euh, n'a rien à voir. Ils apprennent aux enfants des choses qu'ils ne s'en serviront pas. Ils n'en ont rien à foutre de ce qui, de ce qui se passe à l'école. Ils n'en ont rien à foutre, c'est pour ça qu'ils décrochent. Ils n'en ont rien à foutre. Moi mon fils, il est super, il a appris à lire en deux mois, oh, en deux mois. Oui, ça fait un mois et demi de confinement, plus ou moins, un mois, ça fera, je ne sais pas combien, j'ai raté de compter, genre. Bref, il a appris à lire, il ne savait pas, non Et ils ont tout essayé à l'école, hein ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient pas. Ici, en quelques temps, il a appris. Manu dit que le déconfinement, à cause de l'injustice sur le confinement par EXM, il y a des gens qui se confinent en se bronzer à leur jardin. Et okay, que d'autres quoi Que d'autres sur leur terrasse Et quoi, t'as pas le droit de te, de te faire bronzer sur ton jardin ou sur ta terrasse Ça sert à quoi d'avoir une terrasse alors si tu n'as pas le droit d'y aller ou un jardin, si pas le droit d'y aller, j'ai pas tout compris là. Euh... Reggeg, euh, jamel, j'ai pas tout compris, là, euh, franchement. Hein. Fatou Ceux qui laissent traîner leur saloperie dehors sont ceux qui ne respectent pas le confinement. Non, pas que. Je peux t'assurer qu'il n'y a pas que. Non, non. Non, non. Il y en a qui respectent bien le confinement, mais qui laissent leur saloperie par terre. Ça, je peux te l'affirmer. Hein. Euh... <rire> je.. je... J'observe, t'inquiète, j'observe. Mine de rien, comme ça, j'observe. J'ai pas l'air comme ça, mais euh, j'observe. Et je peux te dire que c'est pas, euh, pas forcément les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. C'est sûr qu'il va y avoir un sacré changement dans tous les plans qui seront qui sera très positif au long terme, bien sûr. Qu'il y aura des sacrifices à faire, mais notre mode de vie aura une excellente qualité. Oh oui, mais, oh oui, Jacqueline, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, comme je dis, si je me permets aujourd'hui de parler et de vous dire ce que je ressens, c'est parce que j'ai, euh, en plus des ressentis que j'ai, ça on n'y croit, croit pas, c'est pas un problème, c'est que j'ai du vécu derrière moi. C'est que euh, c'est tout le vécu que j'ai eu, bon ou mauvais. Et alors là je reprends les paroles d'Aurore, je suis désolée, mais on a vécu la même chose, je ne peux rien, hein. Euh, dès toute petite et jusqu'à maintenant euh, j'ai eu une vie de merde voilà. et comme j'ai eu une vie de merde à partir du moment où j'ai mis le, le pied en France exactement à partir du moment où j'ai mis les pieds en France et jusqu'à euh, une dizaine d'années en arrière j'ai eu une vie de merde j'ai eu beaucoup de, bons, de, de petits bons moments et, et j'ai eu beaucoup de gros mauvais, vous voyez hein Ce qui m'a appris en fait à ouvrir les yeux et à voir, à observer. Bah, Aujourd'hui je peux me permettre euh, de conseiller, d'ailleurs il y a beaucoup, il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent conseil parce que ils, ils, ils ont plus besoin d'un thérapeute en fait que d'autre chose. Ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui, qui sont là et qui les écoute, qui les conseille parce qu'ils ben, sont un peu perdus dans tout ça. Et euh, à quoi ça sert Franchement, à quoi ça sert que j'ai vécu tout ça pour euh, aujourd'hui garder tout ça pour moi et ne pas partager Si, je partage. Je partage tout ce que j'ai vécu, je partage tout ce que, que j'ai fait, tout ce qui m'est arrivé. Je partage et si ça peut aider les gens à avancer, eh ben, j'en serais contente voilà, tout simplement, j'en serais contente après, chacun euh, fait comme il veut et comme il le sent mais euh, jusqu'à maintenant sans vouloir me mettre une couronne, hein, même si j'ai un joli serre-tête, hein, vous avez vu eu, euh, sans vouloir me mettre de couronne, jusqu'à maintenant toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne se sont avérées exactes sur euh, et pourtant ça fait quoi, ça fait peut-être euh, un an, un an et demi <rire> pardon ça fait un an, un an et demi que j'ai commencé, elles se sont toutes avérées exactes aujourd'hui. J'ai prévenu il y a des mois à l'avance, et elles s'avèrent exactes aujourd'hui. Alors, euh, je ne suis ni devin, ni messie, je ne suis ni chef de quoi que ce soit, je ne suis, je suis qu'un être humain incarné sur terre aujourd'hui et maintenant, et grâce à toutes les souffrances que j'ai eues de mon passé, je peux aider les gens à aller mieux aujourd'hui. Je peux les aider s'ils veulent. Je ne vais pas aller voir les gens taper à leur porte et leur dire « Allô, coucou, c'est moi, je viens t'aider. » Non. Si vous voulez, je peux vous aider, mais à condition que vous veniez demander de l'aide. Parce que le temps d'envoyer de la lumière à tout le monde et de... Et de se dire que tout va bien et que tout le monde a changé de camp, c'est pas vrai. Tout le monde ne va pas changer de camp. Et il euh, y en a qui vont rester euh, accrochés au système et c'est très bien. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Sauf que voilà, je vous dis que si je me permets aujourd'hui de faire des vidéos, c'est juste parce que je sais que je suis capable de les faire et que je suis capable de faire ce que je dis et je dis ce que je pense. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, euh, à chacun de voir ce qu'il va faire ce 11 mai. <rires> moi je sais, ça ne va, va rien changer pour moi. Ça ne va rien changer à ma vie. Hein. 11 mai ou pas 11 mai, ça ne va rien changer à ma vie. Hein. Pour moi, le microbe, euh, si euh, le virus, il sera euh, autant euh, <rires> il sera autant contagieux avant le 11 mai qu'après le 11 mai. Donc euh, bon. Il ah, y, y a le professeur Raoul qui nous dit que la courbe est en train de descendre. Bon. Bah que ça s'arrange. Hein il y a moins de cas graves, donc ça s'arrange. Euh... Mais c'est marrant, hein, comme on peut faire parler les chiffres et tout. C Moi, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça, je sais pas pour vous, mais on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui et par n'importe quel biais. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Enfin bon, voilà. Bon, bah, écoutez, euh, sur ce, bah, je vais vous laisser parce que j'ai un courrier à faire aussi qui est en train de me... qui, est pas, qui va pas être facile, mais bon, on va faire que je le fasse quand même. Donc, euh, écoutez, euh, on est mercredi. On est mercredi, ouais. Ah, il est déjà, euh, il, il déjà 14h, bientôt 15h. Oh, dans 20 minutes, il est 15h. Oh, Donc, je vais vous laisser finir... Euh, bah, Continuez gentiment votre confinement jusqu'au 11 mai. Hein? Ça vous laisse encore un petit moment. Et. Euh... Ah, mais j'ai pas vu la suite. Euh... Qu'est-ce que tu nous dis Alors, Jacqueline nous dit et hey, des qualités de vie qui vont revenir et que le confinement ont restauré sans que les gens s'en aperçoivent. La première chose, le respect vis-à-vis -vis de sa famille, des autres, et surtout de lui-même, la générosité, l'amour pour les autres, la compréhension, l'empathie, le courage, l'envie de vivre l'équilibre. Tout à fait, mais alors je te rejoins complètement. Régègue, le confinement est plus dur sur des familles ainsi que d'autres ils sont plus aisés. Euh, non, le confinement est dur pour tout le monde. Surtout pour ceux qui veulent pas ouvrir les yeux, qu'ils aient de l'argent ou pas. Parce que euh, même avec de l'argent, euh, euh, le jour où tu, tu vas mourir, tu vas mourir. Hein, l'argent, il va rester sur place. Hein, même si tu es Rothschild ou Rothfair, hein, tu n'emporteras pas ton fric avec toi. Hein, sois rassuré. C'est peut-être la seule chose qui est vraiment, euh, comment dirais-je, juste. Hein, c'est euh, En fait, c'est le moment de la mort qui est juste. Parce que ça met tout le monde à un même niveau. voilà. Que tu sois dans un cercueil rempli d'or ou dans un cercueil euh, entre quatre planches euh, fait en carton, c'est exactement pareil. T'es mort, t'es mort. Point. Après, à toi de croire ou pas euh, qu'il y a une vie après la mort. Moi, j'y crois parce que le corps est énergie et que les énergies ne meurent pas. Donc forcément, euh, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Mais bon, à part ça, euh, je veux dire, euh, ton fric, euh, t'es né tout nu, tu vas mourir tout nu. Point barre. Jacqueline, politesse, convivialité et aussi le classement... De... Maman, regarde Squeezie, il a défoncé tout. Bah il oui. a tout défoncé. Ah ouais, ah ouais, Squeezie, il a tout défoncé. Politesse, convivialité et aussi le classement des casants et des têtes. Et va s'estomper. C'est à espérer. C'est à espérer, je ne sais pas. À voir. De toute façon, euh... moi je vous ai dit, mon camp, je l'ai choisi à vous de choisir le vôtre, à vous de faire ce qu'il faut euh, pour ma part. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi parce que je pense que... Voilà, c'est bon. Et voilà, <rire> je suis désolée. Je ne suis pas euh, une radiatrice, donc il euh, y a des bugs des fois dans le téléphone. Euh, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis euh, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Euh, N'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que je sais qu'il y a des gens euh, près de chez moi qui ont participé à ce live, je ne dirai pas qui mais euh, n'hésitez pas à faire vos commentaires et euh, à dire ce que vous en pensez euh, moi pour moi euh, moi je vous aime et je vous aime tous, ce que je connais, ceux que je ne connais pas je vous aime tous et euh, Fatou, Jacqueline, je t'aime je vous aime, voilà et euh, je vous souhaite une bonne après-midi et euh, soyez heureux, soyez en paix, soyez heureux et euh, ouvrez les yeux, surveillez, regardez, profitez de la vie et euh, dansez avec la vie. Il y a du vent aujourd'hui, euh, mais bon, c'est pas grave, c'est bon. C'est la vie et c'est merveilleux. Allez. Bonne après-midi et n'oubliez pas prenez soin de vous. Bye.